Tipouille les grenouilles, aujourd'hui, plein plein d'infos, un peu dans tous les sens, qui vont vous permettre de savoir ce qui va arriver, pourquoi il y a certaines choses qui vont se passer de certaines façons, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, enfin, vraiment tout un tas de choses. Le premier truc, c'est les pouces d'or. Donc du coup, j'ai proposé une vidéo pour la 3 fois je crois, au concours des pouces d'or organisé par les internets, du coup cette vidéo c'était sous les paillettes la marge avec euh, Eva, Tiffen, Jade, et Camille, et moi. Cette vidéo a été nominée pour le concours des pouces d'or, j'ai pas gagné, ça c'est nul. Mais en étant nominé, ça me débloque la possibilité de demander des subventions au CNC pour un nombre spécifique de vidéos qui suivraient un truc spécifique, enfin c'est assez, assez carré. Et c'est des aides auxquelles ai pas, des subventions auxquelles j'ai pas le droit normalement parce que j'ai pas encore 10 000 abonnés même si on s'en rapproche. Mais du coup cette nomination me permet de bypasser le nombre des 10 000 abonnés et de faire une demande de subvention. Donc, dans 15 jours, il n'y aura pas de vidéo tout simplement parce qu'il faut que je bosse sur ce dossier, qu'il y a des trucs comptables de machin dans tous les sens, qu'il faut que je justifie que mon projet mérite des subventions, etc. Donc ça va être très compliqué. Le CNC ne donne que la moitié d'un projet financé ce qui veut dire qu'il faut que je trouve les 50 autres pourcents. Alors j'ai appris que euh, bah, notamment le matériel que je possède déjà, etc. est déduit. Je peux mettre du bénévolat dedans, même si c'est relativement mal vu par le CNC. Donc du coup, il n'est pas impossible qu'il euh, y ait un Kickstarter qui pop en décembre avec probablement une petite vidéo euh, dédiée. Euh. Je vous en reparlerai au live de Noël, mais ça, on y revient tout de suite parce que je vous en parlais. Du coup, il euh, y aura probablement euh, un financement participatif euh, en sachant que chaque euro que vous donnerez, si le projet est validé, ça sera pas un euro qui ira dans ma poche, ça sera deux. donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, merci à Sophia et Jihad des internets qui euh, m'ont expliqué un peu tout ça, avec qui j'ai eu des super contacts, qui sont hyper sympas. Du coup, au plaisir de, de taffer avec vous euh, prochainement. Le live de Noël. Le live de Noël, comme chaque année depuis je ne sais plus combien d'années, je crois que c'est la quatrième édition, donc ça doit faire 4 ans, que le 24 décembre, le soir, bah, je le passe avec vous en live en fait. C'est là que je me rends compte que j'ai oublié de demander un truc à quelqu'un, No, Voilà, dedans, il y aura la traditionnelle ouverture des cadeaux. S'il y a des abonnés qui ont voulu faire des cadeaux, bah, du coup, je les reçois et voilà. Euh, pour éviter de diffuser mon adresse personnelle sur les internets, j'ai euh, quelqu'un qui sert d'intermédiaire. Et du coup, pour contacter cette personne, il faudra envoyer un mail à tipouinoel.outlook.fr. Cette personne vous permettra de, de s'organiser pour m'envoyer tout ça. Traditionnellement, on fait ça genre vers 18, 19, 20 h Ce sera probablement 20 h cette fois-ci. De toute façon, vous verrez, ça sera en, en annonce de live et puis je le mettrai sur mes réseaux sociaux et on durera pff, je sais pas en général on tient jusqu'à 2h du matin quelque chose comme ça il y aura un planning qui sera diffusé aussi mais pareil pour ça c'est un peu dans le futur parce que pour le coup c'est normalement une mi-noël donc euh, ça va on a le temps. Concernant les vidéos le programme bah du coup j'ai pas mal de vidéos assez ambitieuses assez compliquées et qui pour moi sont plutôt essentielles à nos communautés qui vont arriver en 2022, elles risquent de prendre un peu de retard parce que du coup je vais essayer de les faire subventionner bah, par le CNC. Retour à, à l'épisode précédent. Donc là il y a 12 vidéos qui s'articulent un peu ensemble, qui explorent des thématiques que, que je trouve particulièrement importantes, et donc tout ça, ça arrive a priori en 2022. J'espère que vous les apprécierez, j'espère que ça vous fera réfléchir, j'espère que ça apportera des clés à des questions que vous vous êtes posées, que vous n'êtes pas posées de chose Qui vous rendait inconfortable, mal à l'aise, en danger, je sais pas. Bref, j'espère que ça sera chouette. Ça fait deux ans que je pense à la plupart de ces vidéos, donc c'est vraiment des vidéos qui sont qui tournent là-dedans, qui vont enfin sortir. Du coup, j'en suis à la fois hyper heureuse et à la fois, bah, à la fois, c'est flippant parce que c'est de très grosses vidéos, quoi. <rire> vous l'avez peut-être deviné, je porte mon propre merch. Voilà, et pour le sujet qui arrive juste après, il me semble que ça nécessite un peu de magie. Pouf! Du coup, une fois n'est pas coutume, mais en vrai si, à chaque vlog je vous en reparle, euh, <rire> a un nouveau photoset de nude dans la première partie est sortie, une partie un peu différente où genre je suis vachement moins femme que d'habitude, la partie 2 sera vachement vachement femme comme d'habitude, du coup j'ai envie de dire, <rire> mais du coup c'est un set qui est un peu sombre, un peu dark, un peu goth, je vous encourage à aller le voir si le Newt c'est votre truc, C'est pas sur le même utip que les vidéos YouTube, c'est sur un autre utip, donc les deux utip sont bien séparés, faut pas les confondre, ils sont, ils sont là. <rire> Et de uTip, ça me soutient tout autant que, que les dons, en vrai, ou que les achats de, de merch, en vrai ça me soutient même plus que les achats de merch, n'hésitez pas à vous faire place pour Noël, pour les gens que vous connaissez, il y a une version genre plus choupi du Angélique euh, avec le logo de la chaîne, vraiment classique, celle et il y a une version transca tu sais, et puis il y a d'autres plus aussi, qui sont tout... enfin bref, j'arrête de déblatérer sur la pub, vous connaissez le deal, vous allez voir les trucs, vous vous faites plaisir, vous faites ce que vous voulez, des bisous là-dessus. En parlant de nude, je fais un glissement sur le sujet de la sexualité, j'ai fait une Vasectomie, et ça s'est vachement bien passé. J'ai eu beaucoup de bol. Urologue hyper sympa, infirmière hyper sympa, pas de majorage, hyper cool. On passe pas beaucoup de temps à l'hôpital. C'est quelque chose qui est très dérangeant parce que j'étais pas en anesthésie générale et du coup, même s'il n'y a pas de douleur, on sent les choses. Du coup, on sent qu'il y a quelqu'un qui trifouille à l'intérieur de notre corps. Du niveau de cette partie-là. Alors c'est très à l'intérieur du corps, donc je pense que le, le taux de pourcentage de déclenchement de dysphorie génitale est peu élevé parce que vraiment on a l'impression que c'est à l'intérieur, quoi. C'est pas agréable. Puis après on a l'impression qu'on s'est fait un, un bleu euh, à cet endroit-là pendant plusieurs jours. C'est rapidement derrière nous et autant c'est une des trucs les plus dérangeants sensitivement qui me soit arrivé, autant euh, une fois que c'est fini, euh, honnêtement, on pense plus. Donc euh, bon. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça Techniquement je suis a priori plus ou moins stérile avec la dose d'hormones que je m'enfile, le fait que je génère juste plus de sperme. Mais des fois j'en génère un peu et du coup je voulais être sûr de ne plus avoir cette, euh, cette problématique, d'être sûr de ne plus pouvoir mettre enceinte qui que ce soit. Fini <rire> Du coup, pour rester sur le sujet de la santé sexuelle, il y a euh, Elian que vous avez vu dans La Nuit Rose, si vous avez regardé La Nuit Rose, dont je vous remets le lien, qu'a fait avec la Fédération LGBTI ce petit livret, enfin petit, il y a quand même 50 pages. Ça s'adresse plus aux professionnels de santé, aux personnes qui peuvent avoir des raisons d'être en contact avec la santé sexuelle des personnes trans. C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt, plutôt joli. Il y a 2-3 pages sur la précarité relationnelle des personnes trans et tout, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment chouette, il y a quand même des trucs intéressants pour les personnes trans dedans, faut pas croire. Je vous, je vous mets tous les liens dans la description, puis dans le i pour aller euh, trouver ça et le commander, éventuellement. Il y en a pas tant que ça, je crois que Lyon m'a dit qu'il y avait 3 ou 5 000 exemplaires, je ne sais pas, 30 000, je crois. Je ne sais plus, c'est chouette. Allez, n'hésitez pas à aller jeter un, un coup d'œil. Voilà qui conclut notre épisode. Si vous avez envie d'avoir un petit peu les bandes annonces quelque part des nudes façon puzzle, eh bien vous pouvez joindre l'Instagram dont le lien est ici. Vous pouvez comme d'habitude me soutenir sur un des deux utip de la façon dont vous voulez. La version un peu, plus, un peu plus nude et puis la version un peu plus youtubeuse finalement. Moi en tout cas je vous remercie énormément et euh, je vous dis, dis à la prochaine fois. A moi. Tchoupi tchou ah oui, du coup, pourquoi Tipouille les grenouilles Parce que euh, les grenouilles c'est super chou, parce que je suis une gobeline et que les gobelines et les grenouilles ça va bien ensemble, et euh, parce que je vous ai demandé sur Twitter ce que vous préfériez, et voilà, les adorateurs des grenouilles sont, sont, sont présents dans notre belle communauté queer. Donc euh, ouais, Tipouille les grenouilles, c'est... sauf si j'oublie, haha, <rire> n'hésitez pas à me. à me... <rire> À, à me le dire en commentaire si jamais j'oublie dans une vidéo de dire pou les grenouilles et que je dis Tipou les gens à la place, parce que mina ça fait, fait plus de 4 ans que je dis Tipou les gens.